Ah oui, l'exigence, c'est pour fuir la défaite. C'est pour fuir euh, le fait que tu es misérable. C'est pour fuir le précipice dans lequel tu tombes déjà. Donc, tu es, es en train de chuter et toi, tu te construis une jolie bulle illusoire d'intrangisance en te créant l'illusion que tu peux contrôler là où tu peux tomber et la manière et ta manière de mourir. Alors que tu ne contrôles rien du tout. C'est pas... basé sur une peur et ta peur, c'est de voir ton inefficacité dans le monde. De voir que tu n'existes pas aux yeux des autres. De te retrouver à l'extérieur de tout. À l'extérieur d'un collectif. Et ça, ça repose sur quoi tu mmh, T'as besoin d'être menotté. T'as un réel désir d'être contrôlé. Comme si te sentir prisonnière, est la meilleure voie pour toi de ressentir cette tension, cette excitation. Et ça, ça repose sur... Ah, ça me dit de la saleté. Alors, pourquoi la saleté Parce que me sentir plus bas que terre, c'est un, un honneur. Ah, mais oui, ok. Alors, ça commence à bouger chez toi. Ok, c'est bon. Pour le groupe, la question de Deborah est très intéressante. Parce que plus on est exigeant, alors ça dépend de l'intention qu'il y a derrière mais parfois l'exigence effectivement renvoie à un manque d'action c'est bien d'être exigeant et de savoir ce que l'on veut mais lorsque lorsqu'on en vient à être trop exigeant et que l'on n'acte pas quelque chose lorsqu'on n'incarne pas cette exigence là que l'on a envers les autres par exemple que l'on a envers soi même c'est là qu'on devient sadomaso. Pourquoi je dis ça mmh. Le feu que l'on a à l'intérieur, il est là pour nous réchauffer, pas pour nous brûler. L'énergie du groupe vibre, anesthésie comme si on s'anesthésiait des émotions, on s'anesthésiait des vibrations qui nous traversent pour pouvoir les supporter, pour pouvoir les traverser. Et que c'est pour ça qu'on devait à tout prix avoir des moments forts de contrôle, que ce soit à l'intérieur de se sentir prisonnier ou à l'extérieur en se sentant prisonnier pour pouvoir ressentir que l'on existe, comme si on devait se faire écraser par un éléphant pour sentir qu'on a un corps. Alors qu'il suffit de faire un câlin à quelqu'un pour sentir son corps. Et que l'on même on peut mettre sa conscience par nous-mêmes sur son corps pour ressentir nos organes, pour ressentir l'air dans nos poumons, pour ressentir le squelette. C'est de la reconnaissance de soi. Le feu, il est à partager. Le feu, il est à... Ouais, non, ça ne parle d'anesthésie, en fait. Oubliez cette histoire du feu. Et donc, l'anesthésie, d'où elle vient ah, ça m'envoie au niveau spirale dynamique, ça m'envoie rem... ça du beige, c'est de la survie. Euh, dans l'énergie du groupe, on est en beige sur cette question. Euh... Ah, d'accord. On n'est pas prêt à lâcher les plaisirs de la vie pour accomplir notre euh, destinée, pour employer un mot un peu grand. On n'est pas prêt à lâcher ça. Toutes nos petites compulsions qui témoignent de notre faiblesse, toutes nos petites faiblesses qui témoignent de notre, de notre emprisonnement, voilà ce que résonne le groupe. Et c'est comme un, un, cercle, un cercle vicieux, c'est comme être accro à voir l'échec. Je crois que j'ai déjà dit ça tout à l'heure. Alors, là, ça bouge. Ok. Il y a d'autres choses à dire Non. C'est bon. Merci pour ta question, Déborah.